Donc je m'appelle Pierrick Jourdain, je suis consultant bâtiment durable et numérique au CD2E et j'anime dans ce cadre un programme de la métropole européenne de Lille sur les thématiques du BIM et du bâtiment intelligent. Ce programme consiste surtout en l'animation de réseaux et c'est ce que je vais apporter aujourd'hui dans le cadre du projet de la garantie de performance énergétique, de l'animation de réseau, de l'animation d'entreprise, afin de créer une dynamique autour du projet et de développer une gestion commune de ce projet. Donc Aujourd'hui, dans le cadre du projet de la garantie de performance énergétique, euh, les conditions de travail sont principalement euh, de l'animation euh, de réunions afin de, de dynamiser euh, le, le projet, euh, des déplacements au niveau euh, régional euh, pour mobiliser euh, l'ensemble des acteurs sur le, sur le territoire euh, et puis euh, des réunions avec les, les collègues euh, de façon à créer des stratégies et à développer euh, un projet euh, commun. Dans le cadre des missions, je dissocierai deux types de compétences. Euh, sur euh, la dynamique réseau et la manière dont on anime les réunions, euh, là c'est vraiment une compétence plutôt euh, orientée sur euh, l'écoute et la compréhension des problématiques. Euh, cette écoute, elle permet d'interroger de, de, euh, les, les acteurs euh, du programme et puis de voir euh, quels sont leurs besoins. Et euh, une fois qu'on a identifié les besoins, on y répond beaucoup plus facilement euh, parce que... On va pouvoir mettre en face les bons acteurs, on va pouvoir créer les bonnes dynamiques et c'est ça qui va motiver l'ensemble des acteurs à revenir. À la fin de la réunion, il faut qu'ils aient eu euh, ce pourquoi ils étaient venus, qu'ils aient compris euh, les objectifs et qu'ils aient envie de revenir à la réunion d'après. C'est comme ça qu'on crée une dynamique de groupe. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie euh, euh, animation de réseau. Et ensuite, j'irai sur euh, euh, l'animation de réunion, euh, plus là en mode projet avec les collègues, eh ben, il faut être capable euh, aussi d'être dans l'écoute, dans la proposition, c'est les deux opposés, mais il faut être capable euh, d'écouter ses collègues, euh, de peser le pour, le contre, euh, de les interroger sur les problématiques et puis euh, de trouver un consensus de façon à, à faire avancer le projet dans la bonne, euh, dans la bonne marche. Alors moi j'ai un parcours assez classique au départ, j'ai démarré par une formation en DUT sciences de la vie et de l'environnement puis une école d'ingénieur en environnement l'ISA Lille et en sortie de cette école j'ai pu faire le lien entre l'environnement et le bâtiment. Et à ce moment-là, j'avais un projet personnel de création d'entreprise. Et donc, j'ai repris une formation très technique, un CAP de menuisier installateur, qui m'a permis d'affiner mon projet de création d'entreprise et de développer un profil moins ingénieur, mais plus technique. Aujourd'hui, j'utilise ces deux compétences, techniques et d'ingénierie, au service des projets, parce que ça me permet d'avoir une meilleure compréhension, en tout cas une compréhension beaucoup plus global d'un projet que ce soit de la rénovation ou de la construction et j'identifie mieux aussi l'ensemble des acteurs et le rôle, de, le rôle qui joue dans, dans, dans le projet depuis le compagnon artisan jusqu'au bureau d'études et à l'architecte et ça permet d'avoir un, un vocabulaire beaucoup plus adapté à l'ensemble des, des parties prenantes. Alors, aujourd'hui, ce qui est passionnant dans mon métier, c'est de rencontrer des acteurs divers et variés sur l'ensemble de la chaîne de valeur et d'être capable de les écouter, de les comprendre et de les mettre en dynamique autour du projet. Et ce projet, il est très important parce que on cherche à garantir la performance des rénovations et on a un vrai enjeu environnemental de diminuer de 60% le parc, enfin, les consommations du parc immobilier et en garantissant cette rénovation, on on va porter un projet qui est novateur et qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui.